l'aventure, c'est l'aventure Ouais, c'est l'aventure. Ouais. ouais, ça devait être l'aventure, moi je vous le dis. Non mais nous, on sort quand il fait beau. Hein. Oh, c'est du sport. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'air de la montagne. Tu fais un selfie Ah putain de merde Oh j'aime pas les étroitures putain Au revoir Quelle merde Un coup pour Zinzin ça Alors comme ça on se rend pas compte, hein, mais... Moi bon, je dis que c'est l'aventure. Hein. Le problème c'est que nous l'aventure on commence à rendre. Vers 9h. Il y a un à horaire. Non mais là, on vient Non mais là, tu passes encore, mais c'est après. Ah ouais. Ah, c'est peut-être la sortie la plus courte de l'année. Hein. <rire> non mais bon. Il y a des gens qui sont privilégiés. Hein. Ça c'est sûr. C'était chouette c'était beau même moi arrivé à un moment donné je passe pas c'est pas l'échec on a été voir ce qui se passait et ben, on n'a pas été loin n'est ce pas mais ça. au moins nous avons fait l'effort d'avoir euh, deux de heures de route de vérifier que dans le fait les gros ne passent pas non les plus forts non les plus costauds ne passent pas voilà c'est ça, ça voilà